J'entends des chansons, moi, bien sûr, de Paris n'importe où, moi, bien sûr, j'entends des chansons. Je vais pas C'est toujours pas cette de Moi, moi sûr, quand en j'entends des chansons, moi sûr, de Paris n'importe où. Moi, moi en sûr, j'entends des chansons, moi sûr. Moi, moi sur, quand en j'entends des chansons.